Salut à tous, c'est Aurélien, Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, les gars, on est sur la plus grosse piste de BMX Race au monde. Regardez-moi ça, la plus grosse piste au monde, un truc de fou. Et c'est juste à côté de la maison, c'est à Voiron, à côté de Grenoble. On va tester ça aujourd'hui avec le nouveau Race. Aujourd'hui spécialement, bah, j'ai mis une petite fourche carbone en plus nouveauté. Et ben bah, écoute, il y a le club, il y a le sport étude. Du coup, on va se lancer des petits défis. On va déjà tester tranquillou la piste, hein. c'est vraiment... Euh, le début de la piste, elle n'est pas encore terminée. La butte, il faut encore qu'il l'installe. Il y a quelques virages qu'il faut finir. Mais dans l'idée, il y a toutes les bosses, il y a tout. Donc on va pouvoir checker ça. Du coup, Florian, qui est un des entraîneurs de, de la piste ici, est-ce que tu peux me donner quelques précisions déjà sur la piste, la dimension exacte Elle fait 525 mètres environ, la longueur de la piste. Tu me confirmes que c'est la plus grande piste au monde de BMX Race Ouais, ouais c'est la plus grande piste au monde. Et du coup, est-ce que tout le monde peut venir rouler sur cette piste ou c'est quand même euh, privé Elle ah, est privée, ouais. Elle appartient au club de Voreb du coup, voire en Voreb Ok, et eh ben écoute, on va tester cette piste, elle me donne envie. On vient d'arriver. Du coup, euh, quelle ligne tu me conseilles pour commencer Un truc simple pour s'échauffer Franchement, je pense que la 2 et la 4, elles sont pas mal. Pour commencer, là, pour s'échauffer, la prendre en main, 2 et 4, c'est bien et eh bah ben merci, bon entraînement, allez, souhaite allez. bonne chance aux jeunes et de toute façon on va aller les voir, hein. tu me donneras un petit. Je vais profiter de tes conseils pour, euh, pour m'entraîner, je vais écouter. Ça va. Merci. Allez du coup on va rouler cette piste. Je vais aller euh, m'équiper, je vais mettre le casque. Je vais mettre en plus une nouvelle caméra, une qui vient de m'envoyer, je vais vous la présenter tout à l'heure. Là du coup il me disait donc que la ligne 2 c'est celle-là, celle, celle qu'on voit sur le côté. Ok ça reste assez simple. On va, on va checker ça. Allez, let's go la section sport et tout ça, ils sont chauds là, ils viennent me narguer. Du coup j'ai la chance de pouvoir tester en exclusivité la nouvelle Insta360 One X2. C'est la toute nouvelle, elle n'est pas encore sortie. La batterie, vous voyez, elle est quand même assez grosse. Ils ont vraiment joué sur le côté autonomie de la batterie. C'est une caméra 360 donc du coup objectif avant, objectif arrière. Alors particularité en plus de cette caméra, c'est qu'ils ont mis un écran à l'arrière. Comme ça on peut contrôler directement, tactile, hein, un écran tactile pour contrôler directement ce qu'on est en train de filmer. Ils ont augmenté aussi la résolution de l'image, plus de stabilité. On va tester ça avec micro avant arrière. Normalement, le son a également été amélioré. Tac Petit bruit pour lancer. Voilà Et c'est parti Et on peut déjà commencer avec le mode planète. Tu vois, tu peux directement zoomer dans l'écran en faisant ton montage. Tu peux voir comme si j'étais sur une planète, tu vois. Je pédale sur une planète. Ça c'est sympa, c'est le mode 360 qui est bien cool. On va faire des petits enroulés tranquilles pour s'échauffer. Allez, let's go Du coup, on attaque la piste. Ça part de là. Gros saut. Ici, je pense qu'on va arriver maximum de vitesse. Hop Un enroulé. Une autre table gigantesque. Au moins 10 mètres ici. Là. Ici, grosse page de speed avec encore un énorme saut heureusement on arrive sur une table Si on arrive un peu court, au moins on est sauvé et là encore une triple bah, même une quadruple Quadruple puisqu'on peut arriver même euh, sur le béton là-bas si vous voulez elle est gigantesque et on va aller rejoindre les potes du sport-études qui sont là-bas justement on va continuer la piste avec eux ok là j'arrive sur un gros gros gros gros virage en béton hop et là il y a les gars qui m'attendent Ah bah il y a le sport-études, ça va les gars ou pas La ouais, forme ouais. bah, tranquille ouais. Yop Salut. Bah vas-y, je continue euh, ma petite présentation euh, avec vous Hop, je flipse la caméra au chesty Vas-y, je vous suis les gars Alors là on continue, virage On arrive là Hop, des sauts des manioles Ouais, C'est propre ça les gars, tout en manioc ouais. Un petit virage Un peu serré ici en béton Bien Bon là on va pouvoir sauter tout à l'heure oh, ouais, La grosse saut ouais. Ça, ça va être énorme tout à l'heure Encore une triple Ok On continue avec un autre petit virage serré En goudron Et là Une grosse ligne droite il va falloir pousser au maximum. Oh. Oh. J'ai essayé de me confiler entre. train. Yeah. Tout en manule la fin là. Ah. Yes wow. Et en mode tranquille, je suis déjà cramé. Yeah Ouh. Yes, stylé C'est bon, on est chaud. Du coup il y a Paul ça va. Qui vient de nous rejoindre également. Et on s'est lancé sur cette euh, ligne. Voit on voit qu'on est chaud un peu sur les manioles. Le premier qui arrive à faire toute la ligne en manioles. Ça va Ou en tout cas, celui qui ira le plus loin, on va se tester. Tu commences On fait dans ce ordre là Vas-y. Montre-nous. Là, il y a le gros challenge manioles, là La plus longue piste en manioles. On va voir si c'est faisable. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, deuxième candidat. C'est parti. Ok, allez. C'est parti pour le virage. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est battu Une de plus Du coup, on monte crescendo. Ça serait bien vu que je suis le dernier. <rire> allez, Paul. Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Un peu moins bien. Ok, ok. Je vais m'équilibrer, moi. tu sais, Je fais comme les... Euh... Les mecs euh, au cirque, ils ont des grandes perches. Ben, ça va être ça mon point d'équilibre. On va voir si ça marche. Perdu <rire> Il y a un bon défi là. Nouveau challenger. Rodéo <rire> magnol. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il va faire mieux Magnifique Ah, dommage Johan est toujours en tête là il a posé ou pas Johan Oh, il va le faire Allez Oui Allez Lourd Yes Lourd Voilà On a le vainqueur Ok, Yohan a gagné, c'est bon. On peut arrêter le défi. Si vous voulez que je, que je revienne et que je, je refasse euh, ce petit défi manual, eh ben marquez-moi dans les commentaires. Yohan, bah, vainqueur de ce premier défi Magnole. Allez, défi saut, c'est parti Vas-y je l'ai mis en chesti On va se faire un petit chouchou là justement sur la table Ils vont me donner le speed Du coup je la mets bien comme ça Au moins là j'ai les deux objectifs qui vont fonctionner en même temps Je suis C'est qui est chaud Et qui vont être rincés demain Chouchou ouais, ouais. <rire> à 3 Ok ah. J'ai compris qu'ils arrivaient plus fort que moi en fait Il me manque euh, un tout petit peu de vitesse Et ça va passer c'est mon objectif du jour. Ça, c'est sport-étude, tu vois. Les gars, ils sont fatigués. Mais on en a encore un derrière. Voilà, il y a encore du stock dans la sport-étude. Allez, je commence à subir. Là. Ah, bon. Bah, écoute, hein. celle-là aussi, il va falloir que je revienne. Hein. Ça va faire beaucoup de choses à faire. Hein. Du coup, on part sur un nouveau défi. On revient sur celle-là avant qu'il fasse nuit, là, parce que on va la prendre à l'envers. On va faire des petits défis sauts, manioles, tu vois, des petits trucs un peu techniques. Pas trop dangereux pour terminer la journée. C'est pas il y a tellement de bosses. J'arrive pas à visualiser où sont, mais... il est le saut mais. 28 sommets je crois, 28, 28, sommets. 28 de là à là bas. Ah ouais. Du coup ça va être vers la vingtaine. En manuel, gros. 28 en manuel, <rire> manuel t'as fait ouais. Regarde. On est un peu derrière comme ça je vous vois. C'est celle-là! Ah, je l'ai raté Ok. Bon, vu que je viens de rater, ils m'ont proposé. Je vais mettre mon sac à dos, comme ça, j'aurai pas le choix, tu vois. Par contre, les gars, il y a mon téléphone dedans. Hein. L'abîmez pas, hein. Comme ça, on est obligé de sauter là, tu vois. Pas le choix. Ça, de deux. Derrière toi, du coup. Ok. Ok, c'est là. Ah oui, d'accord. Vas-y, il est malade! Ils m'ont proposé de m'allonger du coup, vu que j'ai raté. Ah là là, aujourd'hui c'est moi le bisou de la vidéo. Ils voulaient que je sois là en plus. Genre même pas là où j'ai le sac à dos quoi. Genre sauter de là. Ah là et moi je me mets vraiment au milieu au plus haut. Ok. C'est bon Vas-y je me baisse. Les gars je vais mourir. Pourquoi j'ai dit oui Pourquoi j'ai dit oui Ils arrivent. Regardez ça arrive du fond. Ah ah <rire> les fous les malades. Ah j'étais qu'à moitié confiant hein. Tu ça fait exprès de laisser traîner l'arrière, non Ah ouais évidemment <rire> Yes Bon voilà j'espère que cette piste vous a plu, qu'elle vous a donné envie de rider. Elle est exceptionnelle, la plus grosse piste au monde de BMX Race, c'est un truc de fou. Encore un grand merci, ben, il reste encore quelques gars là du sport études. Ils m'ont bien aidé pour euh, enchaîner les tricks et tout. Et encore un grand merci à Insta360, c'est la X2. Allez voir dans la description, je mettrai le lien. Comme ça, vous pourrez aller voir un peu toutes les caractéristiques que je ne vous ai pas données. En tout cas, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars